Un jour j'ai décidé de, de m'attaquer à l'organisation globale du système euh, pédagogique sans euh, rentrer dans les contenus pédagogiques eux-mêmes et de voir comment les citoyens pourraient euh, s'occuper eux-mêmes de l'organisation de l'éducation. Essentiellement, je fais des séminaires, je fais des conférences, parce qu'il euh, est difficile d'entrer de, dans la pratique au niveau macrosocial directement, parce qu'il faudrait pour ça changer la loi. Et donc ce que mon, ma tâche, ma contribution, c'est d'écrire pour euh, montrer des, des, des solutions euh, possibles. Je travaille sur deux, deux axes qui sont complémentaires, hein, qui vont très bien en, ensemble. C'est d'un côté la démocratie, transformation de, de la conception de la démocratie, ce que j'appelle la démocratie évolutive. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'économie à valeur ajoutée humaine. C'est-à-dire une, une, une autre approche de, de, de l'économie, euh, très différente de l'économie classique euh, que nous connaissons et donc j'ai développé à partir de là euh, une, une possibilité pour les citoyens d'organiser et de gérer eux-mêmes euh, l'éducation au sein des écoles de la société civile. Je rencontre tout de suite une ouverture très très grande, Le, les temps ont changé. Disons en, en 15 ans à peu près, j'ai vu que des qui ne pouvaient pas être abordés, euh, commençaient à émerger dans la société 15 ans plus tard. Ce ne sont pas directement mes propres applications ou mes propres résultats. Ce que je vois, c'est que de plus en plus d'aspirations à des pédagogies différentes apparaissent. Et donc ça me confirme que ce que j'avais euh, euh, imaginé euh, pourrait trouver une application. Euh, dans, auprès de ces, de ces écoles-là notamment. Les ventes en, en, en livres ne sont, sont pas très grandes parce qu'il faut des moyens pour pouvoir diffuser et il faut avoir accès aux, aux grands médias pour pouvoir être connu. Donc euh, de ce côté-là, je n'avais aucune attente. Donc je ne suis pas déçu. Mais euh, en termes de rayonnement, je vois de plus en plus. Des, une écoute pour euh, ces choses-là, un intérêt. Euh, et, euh, des gens qui me contactent, des gens qui veulent euh, euh, m'aider ou qui veulent une, une conférence ou un venir à un séminaire. Et euh, là, je rencontre euh, quelque chose qui me satisfait beaucoup. C'est parti du constat que pour moi, la, la démocratie, euh, Enfin, ce qu'on appelait la démocratie n'était pas réellement la démocratie et, et, et que et, le citoyen, au fond, n'avait pas réellement la possibilité de, de faire ce que j'appelle citoyenné. À partir de là, j'ai réfléchi, et c'est surtout, surtout en, en, en me focalisant d'abord sur l'organisme de l'éducation, l'organisation de l'éducation euh, en France mais dans d'autres pays aussi, que j'ai euh, commencé à imaginer une autre forme de fonctionnement, ce que j'appelle le service public de la société civile. Et le principe, c'est que euh, une école, euh, chaque école de la, de la société civile dispose de la liberté pédagogique et que l'organisation que je propose ne touche que l'organisationnel et pas le contenu. Et euh, ça, c'est la, la première chose qui permettra l'innovation pédagogique. Et puis, la, la deuxième chose, c'est que les écoles euh, de la société civile euh, doivent se mettre, ont un cahier des charges, hein, et dans ce cahier des charges, il est précisé qu'elles doivent se mettre en réseau pour euh, collaborer ensemble, même si elles n'ont pas le même projet pédagogique. C'est-à-dire qu'elles doivent regarder les besoins d'une région, et de dire comment va-t-on répondre à ces besoins. Je pense qu'il faut que plusieurs compétences euh, se joignent dans, dans ce domaine. Mais J'ai l'impression que euh, le, la société civile, euh, lorsqu'on la met en situation où elle peut euh, citoyenner, où elle peut s'exercer, elle, elle sait faire ou elle va apprendre à faire. Et elle va trouver les compétences nécessaires par exemple du côté organisationnel ou du côté juridique euh, elle, elle, elle trouvera les compétences qui sont nécessaires lorsqu'on lui lorsqu'on la met en situation où elle doit le faire peut-être mon, mon passé scolaire et aussi mon, mon, mon vécu en tant qu'enseignant directement euh, peut-être parce que j'avais été sensibilisé pendant mes années scolaires euh, quand je, je suis devenu enseignant j'ai réalisé qu'il qu fallait répondre autrement aux besoins des enfants et, et que et je me suis mis à chercher à partir de là et peut-être que ma ma formation dans l'économie et la gestion m'a euh, prédisposé ou m'a aidé à euh, penser de façon systémique sur euh, l'ensemble de l'organisation d'abord de la pédagogie mais encore une fois à, après, et notamment dans mon livre Démocratie euh, évolutive euh, j'ai euh, euh, étendu cette euh, euh, façon de, de confier aux citoyens directement euh, les clés de l'action euh, j'ai euh, étendu ça donc euh, à d'autres domaines de la de la démocratie et ça amène à une conception complètement, un, je pourrais dire, un retournement de la démocratie. Ce que me proposaient les enseignants en général ne m'intéressait pas. Ça ne répondait pas du tout à mon attente, mais en tant qu'enfant, on n'est pas capable de le formuler, encore. Hein, C'est avec le temps qu'on qu'on qu le découvre et quand on regarde ce qu'on a vécu, qu'on se souvient euh, de, de certains cours, de la façon dont ont enseigné certains professeurs, on, on se rend compte, que, on, on prend conscience que, ben en fait non, j'aspirais à, à tout autre chose. Et pour moi la créativité, l'art, euh, manque terriblement dans, dans toutes les matières simplement dans les matières artistiques, mais aussi dans les... Le professeur devrait être un créateur de sa pédagogie, devrait être un artiste. J'ai l'impression de travailler avec le futur. Je le dis comme ça. Hein J'ai l'impression de, de, de me tourner vra vraiment vers le, vers le futur, vers ce qui, ce qui est en train d'émerger, de venir dans la société. J'ai l'impression que la, la vie n'est pas là. Hein On coupe la vie. Hein la, la, la vie ne n'est pas à partir des programmes. La vie ne naît pas à partir des, des, des décisions qui sont prises dans un, dans un, une réunion du gouvernement. C'est tout simplement pas possible. La vie vient par la vie, directement sur, le, sur les terrains, par ce que porte chaque individu. Et on n'a pas réalisé que notre société avait considérablement, et notre culture, ont considérablement évolué. On est à une époque où les choses passent par l'individu, et non plus par une organisation euh, totalisante, on pourrait dire. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de freins quand j'ai écrit mon premier petit livre qui s'appelait euh, « L'éducation des nationales ». Vers l'acte éducatif libre, c'était le sous-titre, euh, en 1977, euh, j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de, de freins, j'ai rencontré aussi beaucoup d'intérêts, hein. mais euh, quand je faisais des conférences, je voyais des personnes se lever et quitter la salle, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis en Suisse, j'ai lancé, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle en Suisse, et j'ai lancé euh, le forum pour des écoles publiques libres en Suisse. Et au départ, c'était euh, vraiment une quasi incompréhension, sauf exception ici et là. Quoi. On a actuellement un, un paysage social... Euh, Passionnant parce qu'il y a énormément d'initiatives, partout. Ce que je suggère beaucoup, c'est qu'on ne s'occupe pas simplement du local euh, et de ce que j'appelle le micro-social, qu'on ne s'investisse pas aussi dans le, seulement dans le mezzo-social, dans les associations, dans les groupements, etc., mais qu'on s'occupe du macro-social, c'est-à-dire... la L'organisation générale de la société, c'est là-dessus que moi j'ai beaucoup recherché et trouvé des, des solutions et des outils, je peux dire. Hein. Parce que si on ne s'approprie pas en tant que citoyen le macro social, lui va continuer d'agir et il devient. il aura toujours tendance à devenir de plus en plus une sorte de rouleau compresseur qui fonctionne avec sa propre dynamique, sans tenir compte de ce qui vient depuis le, depuis le, le terrain, depuis la société. Et, et donc se... investir ou je dirais même se développer, parce qu'on parle beaucoup de développement individuel pour transformer la société, euh, ce que j'ai envie de dire c'est... Euh, développons-nous aussi au niveau du macro-social, Acquérons des nouvelles capacités, des nouvelles façons de penser euh, la démocratie, l'économie, le système bancaire, euh, euh, le, le, le système du capital, euh, etc. Et la, tout l'ensemble de la monnaie aussi. Hein. Faisons, faisons cela aussi pour pouvoir réellement faire de la, de la transformation durable. Pour l'instant, c'est un, un projet. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus et, et ça rencontre de l'écho. Mais euh, légalement, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait des transformations. transformations de la loi. Les exemples, il y en a toutes, toutes sortes. Et Il en est, je ne veux pas dire tous les jours, mais régulièrement, euh, on voit des, des, des comportements d'enfants qui, qui changent qui ne sont plus dans les normes que l'on avait et qui nécessitent une, une, adap une adaptation à, ces, à cette façon d'être différente de l'enfant et qui qu sont complètement atypiques dans certains cas et on est démunis face à ça. Donc il faut une recherche, un travail pour ça. Donc des besoins il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles traditionnelles et qui au fond euh, s'épanouirait épanouir, autrement, deviendrait peut-être plus créatif euh, si l'on reconnaissait qu'ils ont plusieurs cordes à leur acte, arc et pas simplement la corde intellectuelle qui est euh, la corde que l'on fait vibrer euh, le plus volontiers dans l'éducation dans dans nationale actuellement, et qui répond de, de moins en moins aux besoins des aux besoins des, des enfants et des futurs adultes. J'en ai vu euh, beaucoup et je me suis occupé de certains d'entre eux et j'ai vu ce qu'on pouvait obtenir quand on était euh, euh, attentif à ce qu'était l'enfant dans sa propre nature et qu'on ne venait pas avec des, des, un comportement normatif hein, qui, dans lequel l'enfant n'entrait en, pas. À l'opposé d'une... Euh, Organisation qui est faite par le haut et qui, euh, euh, qui donne un programme, euh, des modes de fonctionnement, des règles, etc., qui euh, se révèle euh, ne, ne pas marcher. Euh, même si euh, ici et là, et par la bonne, euh, bonne volonté et le talent des professeurs, euh, les euh, S'ils réussissent, ce n'est pas au fond grâce à l'éducation nationale, c'est grâce à leur, leur volonté de, de faire malgré les lourdeurs du système. Donc pour moi, le, le système de l'éducation nationale, euh, vu les moyens qu'il a, euh, a un rendement euh, au niveau créativité qui est extrêmement faible. Et, et je ne critique pas les personnes qui euh, se dévouent complètement à, à, à leur tâche dans ce cadre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, il est nécessaire d'ouvrir les vannes et de permettre que, que, que d'autres formes de pédagogie naissent. Et pour ça, il, il est nécessaire que la structure, le système qui gère tout ça soit différent, qu'il soit petit, transformable, évolutif. Ça, c'est très général ce que j'ai dit, il faudrait rentrer dans le détail pour, pour voir le, le fonctionnement concret de, de cette organisation, et voir que ça ne veut pas dire qu'on euh, peut faire euh, n'importe quoi, par exemple, hein, ou qu'on pourrait faire des choses qui ne respectent pas euh, les droits de l'enfant. Il est nécessaire d'avoir des règles, des règles de fonctionnement. Mais la société civile et les organisations non gouvernementales sont capables de euh, regarder euh, si une école de la société civile fonctionne selon son cahier des charges. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir plusieurs outils. L'un des outils, c'est le, le cabinet d'audit qui va auditer périodiquement euh, chaque école. Chaque institution, mais je prends le cas de l'école, on pourrait prendre le cas des, des, des nouveaux types de banques que, que j'ai développées, ce serait la même chose, chaque fois il y a dans cette nouvelle forme de service public un cabinet d'audit totalement indépendant qui euh, euh, audite, fait un rapport et euh, fait des recommandations de modification, d'adaptation, de transformation. Si on ne conçoit pas la décentralisation comme une recomposition de, de l'État central à un niveau plus bas, hein, parce que la décentralisation aujourd'hui est conçue comme ça, et on recrée finalement un État avec des pouvoirs qui sont quelquefois même plus paralysants qu'au niveau national. De la citoyennerie, oui, tout à fait. J'aime bien le terme et ça va tout à fait avec euh, un slogan que, que j'ai conçu un peu qui serait de dire que c'est en citoyennant que l'on devient citoyen. Et je crois que si on, si on, au lieu de dire aux citoyens, vous devez faire ci, ça et encore ça, euh, si, on leur, si on leur dit, euh, vous, vous devez vous mettre ensemble pour trouver les solutions, on aura quelque chose de beaucoup plus créatif.